Ouais, <coughs> il oui. es est peut fait. Es ah, ah, Pesnos. mignonnette, c'était ya yeah. <laughs> C'est ça qu'on avait fait que d'Arménie de Hors tu mais vas-y j'ai GBB GBB Starti Jones <rire> <rire> Facebook mm, ouais, well, ouais. Mise au cause Ouais Facebook canter Aaaaah <rire> A fait danser, Netflix a fait calonne... Euh... Que... Ouais, Netflix quest a un meilleure de... La de... musquée dans télé, en fait. Ouais, un bel. C'est nous aimons ah. Goulwena. Goulwena. Goulwena, il y a un yeah. Sardine. <rire> <rire> non, cougniamande, cougniamande. Ouais, cougniamande. Ah, végétarien, ouais, nous ouais, t'es <rire> <rire> Plin. Plin. Gavoten. <rire> yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. <rire> Révire, Gavoten. <rire> uh, Poutine a un uh, plat de ce... Gros-Québec. Um, Grande frites ça. Il y a du fromage. Plinerru. Ginguen. Bon, bah vim qui l'a dit. <rire> <rire> euh, Chris Mann, hein. oh, ouais. <rire> ah Mais Chris Men. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Patates. Patates. Pato. <rire> mm -hmm. y aider. Je hein? <rire> <rire> Joli coucou. Mmh. Joli coucou! Joli ya. coucou, Yann! Joli coucou! Bière est Bier. Bier. Jean! Ouais, jean! Tonic! Alors, on a enlevé imbambo! Non, ça? Non, qu'est Laws, <laughs> laws, <laughs> laws,